Adorateur, adoratrices, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, euh, soyez bénis, euh, je suis désolée, j'ai eu des soucis de connexion, mais bon, tout est rentré dans l'ordre, euh, bonsoir à tous, je bénis l'éternel qui nous fait la grâce d'avoir encore ce temps. Devant sa face, en tout cas qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus.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 Gloire à toi, ô oh Jésus. Gloire à toi, ô oh Jésus. Gloire à toi, ô oh Jésus, de tout cœur. Gloire à toi, ô oh Jésus. Gloire à toi, ô oh Jésus. Gloire à toi, ô oh Jésus, de tout cœur. Nous te célébrons, nous t'adorons, et nous t'élévons de tout cœur. Jésus, gloire à toi, ô oh Jésus, gloire à toi, oh Jésus de tout cœur. Seigneur, nous voulons te dire merci, toi qui rends ce moment possible. Merci infiniment, nous voulons te confier ce moment. Tu l'as dit dans ta parole. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Et nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons donc te confier ce moment, que ton esprit puisse nous conduire dans ce temps d'adoration, dans ce temps de célébration. Tes enfants sont réunis pour te louer, pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'acclamer, pour te rendre grâce. Parce que tu es celui-là même qui mérite notre célébration, notre adoration, notre louange. Oh Dieu Conduis ce moment par ton esprit, conduis-nous dans la louange, conduis-nous dans l'adoration, conduis-nous dans la prière, béni sois-tu d'éternité en éternité. Shalom, shalom encore adorateurs et adoratrices, vraiment je suis désolée, j'ai eu des soucis pour me connecter, mais bon, je crois que Dieu conduit toutes choses. C'est vraiment un plaisir, une grâce, une joie pour moi vraiment de conduire ce moment par l'esprit de Dieu. Nous allons donc célébrer notre Dieu, nous allons le louer, nous allons le magnifier, ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu, ce Dieu excellent, ce Dieu qui nous porte, ce Dieu qui nous a créé, ce Dieu qui nous conduit, ce Dieu qui nous éclaire, ce Dieu qui nous console, ce Dieu qui nous relève lorsque nous tombons, ce, ce Dieu là qui est tout puissant. Vraiment, il mérite notre louange, il mérite notre adoration, il mérite notre célébration. Et vous avez parfaitement raison d'être là ce soir encore pour le louer. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse. En tout cas, moi, je suis contente de me retrouver parmi vous, en tout cas, pour encore célébrer notre Dieu. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu n'as pas à ton pareil. Je veux bénir ton nom et je le bénis. Je veux célébrer ton nom. Et je le célèbre, toi qui m'as créé, toi qui as créé mon frère, toi qui as créé ma sœur, toi qui nous as fait la grâce Seigneur de te connaître, oh Dieu, tu as créé les circonstances, tu as créé les circonstances, tu as tout mis en œuvre pour nous faire la grâce de te connaître de marcher avec toi, de marcher avec toi. Merci d'être mort pour nos péchés. Merci de nous avoir donné la vie éternelle. Merci de nous avoir donné ton esprit. Merci de nous avoir donné ta parole. Chaque jour, tu es avec nous. Tu es notre berger, tu es notre appui, tu es notre soutien, tu es notre consolateur, tu es notre bouclier protecteur, tu es notre conseiller, tu es notre abri sûr, tu es notre papa, tu es notre maman, tu es notre confident. Oh Dieu quel Dieu merveilleux tu es. Tu n'as pas ton pareil dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Lorsque nous crions, tu es là. Lorsque nous pleurons, tu es là. Lorsque nous gémissons, tu es là. Lorsque nous sommes dans l'incertitude, tu es là. Oh Dieu, oh Dieu. Lorsque nous sommes découragés, tu es là. Lorsque nous sommes abattus, tu es là. Lorsque nous sommes dans la joie, tu es là. Quel Père merveilleux tu es. Reçois la louange de ton peuple ce soir. Reçois la célébration de ton peuple ce soir. Toi qui es digne, toi qui es digne, toi qui es digne, toi qui es digne, toi qui nous as démontré ton amour à la croix, toi qui nous as démontré ton amour à la croix, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Toi qui règnes d'éternité en éternité, béni sois-tu. Toi qui n'as ni fin ni commencement, béni sois-tu. Toi qui traces un chemin dans le désert, béni sois-tu. Toi qui dis et la chose arrive, béni sois-tu. Toi qui transformes le rocher en étang, béni sois-tu. Toi qui transformes le granit en source d'eau, béni sois-tu. Toi qui nous as arrachés des ténèbres, béni sois-tu. Tu as brisé nos chaînes, tu as brisé nos chaînes. Tu as payé le prix de notre liberté, tu as payé le prix de notre délivrance. Tu as payé le prix de notre liberté. Nous te célébrons, nous te louons, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Reçois notre célébration, reçois notre louange, reçois nos acclamations. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, béni sois-tu. Adorateur, adoratrice, adorateur, adoratrice, euh, nous allons, euh, notre moment va se passer en deux temps. Euh, nous allons dans un premier temps, euh, passer un temps dans la louange, dans la célébration, dans l'adoration. Et puis ensuite, oh, nous allons euh, avoir une exhortation euh, suivie d'un temps de prière. En fait, ça va être un moment de prière. Nous allons prier pour, euh, pour euh, l'intercession mais avant cela, j'aimerais quand même qu'on qu puisse échanger sur l'intercession. Donc, euh, je, je bénis l'éternel pour cela. Euh, je bénis l'éternel, je bénis l'éternel, je bénis l'éternel. En tout cas, que l'éternel vous bénisse. Donnez-moi, euh, je voudrais juste prendre un moment, je vais demander qu'on éloigne le chien. Parce que je pense que vous, peut-être que vous entendez des aboiements. Je vais demander qu'on éloigne le chien. Deux minutes, s'il vous plaît. mes excuses, je suis là. <rire> toutes mes excuses, toutes mes excuses. Il m'a sauvé, Jésus mon roi. Il m'a sauvé de tous mes péchés. Il m'a, il m'a aimé, il m'a aimé. Jésus mon roi, Jésus mon roi, il m'a, il m'a sauvé de tous mes péchés. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus mon roi, Jésus mon roi, il m'a, il m'a sauvé de tous mes péchés. Alléluia alléluia alléluia alléluia allé alléluia amen ah, ah, ah, alléluia alléluia alléluia alléluia alléluia, alléluia.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 il m'a sauvé de tous mes péchés. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ah, ah, ah, amen. Seigneur, merci. J'étais condamné. Mon frère était condamné. Ma soeur était condamnée. Ce qui nous attendait, c'était une certitude, une mort certaine, l'enfer pour des milliards et des milliards d'années. À cause de nos péchés, à cause de nos péchés, nous étions condamnés. Mais il t'a plu, ô oh Jésus, il t'a plu, ô oh Jésus, de mourir pour nous. À la croix, tu as pris nos péchés, tu as pris nos péchés, tu as pris nos péchés et tu nous as donné ta vie. Et tu nous as donné ta vie, tu nous as justifié, tu nous as sanctifié. Seigneur, les portes, oh Seigneur du paradis étaient fermées pour nous. Ces portes qui nous étaient ouvertes étaient les portes de l'enfer, Seigneur. Oh Dieu, tu as échangé nos vies à la croix. Tu as pris nos vies remplies d'immondices. Tu as pris nos vies remplies d'excréments. Tu as pris nos vies, Seigneur, remplies de péchés, Seigneur, et tu nous as donné ta vie. Et tu nous as donné ta vie. Et tu nous as donné ta vie. Et tu nous as donné ta vie. Tu t'es fait injustice pour que nous soyons justifiés. Tu t'es fait, oh, Seigneur, pécheur pour que nous soyons pardonnés. Seigneur, tu t'es fait voleur pour que nous soyons déclarés justes. Tu t'es fait menteur, Seigneur, pour que nous soyons déclarés purs. Quel Dieu merveilleux tu es! Alors que nous ne te connaissions pas, tu as accepté de mourir pour nous. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Oh, quel amour, quel amour, quel amour. Seigneur, merci, Seigneur, merci. Tu n'as pas regardé nos mérites, tu n'as pas regardé nos perfections. Tu n'as pas regardé, oh Seigneur, tu n'as rien regardé. Tu n'as pas regardé notre justice, mais Seigneur, tu as regardé ton amour pour nous. Tu as regardé ton amour pour nous, tu as regardé ton amour pour nous. Et tu as accepté de mourir à la croix pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, adorateur, adoratrice, il nous a sauvés. Notre Seigneur nous a sauvés. Bénissons son nom, célébrons son nom.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 Béni soit ton nom, mon Seigneur, Sois loué à perpétuer. De tout mon cœur, de tout mon cœur, Je l'exalterai, de tout mon cœur, De tout mon cœur, je l'exalterai de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je l'exalterai, mon Sauveur. Sois loué à perpétuité dans ton amour, dans ton amour. Tu m'as racheté dans ton amour. Dans ton amour, tu m'as racheté Dans ton amour, dans ton amour Tu m'as racheté mon Sauveur Sois loué à perpétuité Je te chanterai, te chanterai oui, toute ma vie, je te chanterai, te chanterai. Oui, toute ma vie, te chanterai, te chanterai. Oui, toute ma vie, mon Seigneur, sois loué à perpétuité. Jésus est mon Seigneur Jésus est mon seigneur, Amen, Amen Jésus est mon Seigneur jésus est mon papa Jésus est mon papa Amen, Amen Jésus est mon papa Jésus est mon sauveur Jésus est mon sauveur Amen Amen Jésus est mon sauveur Jésus est mon rempart, Jésus est mon rempart, Amen, Amen, Jésus est mon rempart, Il est mon défenseur, Il est mon défenseur, Amen, Amen, Il est mon défenseur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Amen, Amen, Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur. Amen, Amen, Jésus est mon Seigneur. Mon Dieu est bon, il est bon, il est bon pour l'éternité. Oh Dieu, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Ah, Jésus, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon et je voudrais proclamer ta bonté ce soir. C'est parce que tu es bon, Seigneur, que je suis en vie. C'est parce que tu es bon que tu m'as fait la grâce de te connaître. C'est parce que tu es bon que lorsque tu m'appelleras auprès de toi, lorsque tu m'appelleras auprès de toi, Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, je partirai dans la gloire parce que je te connais, parce que je te connais parce que je suis justifié, parce que j'ai été pardonné. Lorsque ce temps-là viendra, lorsque tu décideras de me rappeler auprès de toi, Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, ce sera pour l'éternité, dans la joie, dans la félicité, dans la gloire, que Dieu merveilleux tu es. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. C'est parce que tu es bon que je peux te chanter. C'est parce que tu es bon que je peux te célébrer. C'est parce que tu es bon que je peux compter sur toi, quelles que soient les circonstances de ma vie. Alors ce soir, je voudrais chanter ta bonté. Avec mes frères, avec mes sœurs, je voudrais proclamer ta bonté. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Mon Dieu est bon, il est bon, il est bon pour l'éternité. Mon Dieu est bon, il est bon, il est bon pour l'éternité. Jésus est bon, il est bon, il est bon pour l'éternité. Yahweh est bon, il est bon, il est bon pour l'éternité. Il est bon pour l'éternité, pour l'éternité. Il est bon pour l'éternité, pour l'éternité. est bon pour l'éternité, pour l'éternité. Jésus est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 Pour l'éternité, il est bon. Pour l'éternité, pour l'éternité. Seigneur, je proclame ta bonté, tu es bon. Dieu, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Quand je pleure, tu es bon, Seigneur. Quand je pleure, tu es bon, Seigneur. Quand je perds, Seigneur, tu es bon. Quand j'ai, Seigneur, tu es bon, tu es bon. Quand je suis debout, tu es bon. Quand je suis assise, tu es bon. Quand je suis couché, tu es bon. Quand la porte est ouverte, tu es bon. Quand la porte est fermée, tu es bon, Seigneur. Quand je suis forte, tu es bon. Quand je suis faible, tu es bon. Quand je crie, Seigneur, tu es bon. Quand je gémis, Seigneur, tu es bon. Seigneur, quand j'arrive, tu es bon. Quand je n'y arrive pas, Seigneur, tu es bon. Seigneur, quand tu m'exauces, tu es bon. Seigneur, quand je n'ai pas ce que je te demande, Seigneur, tu es bon. Seigneur, quand tu me donnes infiniment au-delà de ce que je peux penser ou espérer, Seigneur, tu es bon. Seigneur, quand tu me prends ce que j'ai de plus cher, oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon. D'éternité en éternité, tu es bon. Lundi, tu es bon. Mardi, tu es bon. Quand je comprends, tu es bon. Quand je ne comprends pas, tu es bon. Mercredi, tu es bon. Jeudi, tu es bon. Vendredi, tu es bon. Samedi, tu es bon. Dimanche, tu es bon. Je proclame ta bonté. Seigneur, je proclame ta bonté. Tu es bon d'éternité en éternité. Et cette parole, rien ne peut la contredire. Rien ne peut dire le contraire ou démonter le contraire de ce que je proclame. Je proclame ta bonté. Je proclame ta bonté. Seigneur, je proclame ta bonté parce que tu es bon. Quand nous pleurons, tu es bon. Dans le désert, tu es bon. Dans, dans l'Eldorado, tu es bon. Tu es bon. Bon. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Quand la porte est fermée, tu es bon. Oh, oh, oh. Ah! Quand la porte est ouverte, tu es bon. Oh, oh. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini.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 Les bontés, oh. oh Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, tes bontés ne sont pas à leur terme, tes compassions, oh Seigneur, oh Alléluia, Alléluia, ce soir je veux proclamer ta bonté, je veux proclamer ta bonté, moi je sais que tu es bon, que la terre tourne dans tous les sens, moi ce que je sais c'est que tu es bon, que les étoiles tombent, moi ce que je sais c'est que tu es bon, que le soleil, même si le soleil ne brille plus, ce que je sais, c'est que tu es bon. Ce que je sais, c'est que tu es bon. Seigneur, ce que je sais, c'est que tu es bon. Même si tout autour de moi s'écroule, même si tout s'écroule autour de moi, moi je sais une chose, c'est que tu es bon. Et je veux proclamer ta bonté. Et je veux proclamer ta bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui Pour l'âme qui le cherche. Oh mon frère Qu'il est bon d'entendre en silence le secours de l'éternel. Qu'il est bon d'entendre en silence le secours de l'éternel. Qu'il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à le terme, elles se renouvellent chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin Notre Dieu règne encore Jamais son amour ne s'endort Les flots se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Mort. Dieu règne encore Jamais son amour ne s'endort C'est qui nous promet reste vrai à jamais Notre Dieu règne encore Adorateur, adoratrice Dieu te conduira jusqu'au bord Il te conduira jusqu'au au bord. Dans cette tempête, dans cet orage, oh, oh, Dieu te conduira jusqu'au port. Il est le capitaine du bateau. Même si le navire chavire, même si la tempête se déchaîne, même si les flots jettent le navire de part et d'autre, une chose est sûre et certaine, le capitaine qui tient le navire de ta vie, Qu est ta vie qui tient le bateau qu'est ta vie. Il te conduira jusqu'au bord. Il te conduira jusqu'au bord. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il a dit dans Jean 11, 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »« Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »« Continue à croire. »« Continue. » Continue, continue. Tu comprends pas? Crois, crois, crois. La tempête s'est déchaînée. Crois, crois. Ce n'est pas toi qui conduis ce navire. Non, non, non, non, non, non. Le capitaine, Jésus-Christ de Nazareth, le grand capitaine, est celui qui tient le gouvernail de, de ta vie. Il te conduira jusqu'au bord. Il règne. Son règne n'a pas pris fin. Et il règne d'éternité en éternité. Il règne d'éternité en éternité. Ton Dieu règne, adorateur, adoratrice. Jésus-Christ règne, adorateur et adoratrice. Il a, il a anéanti les ténèbres. Il a anéanti les ténèbres. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Devant son nom, tout genou fléchit. Tous genoux fléchis et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Dieu conduira ta vie. Il conduira le navire qu'est ta vie. Jusqu'au bord. Toi, tu ne connais pas le chemin. Toi, tu ne connais pas le chemin. Tu vois juste les endroits par lesquels vous passez. Et tu vois peut-être de loin certains endroits. Mais toi, tu ne connais pas le chemin. Lui, il connaît le chemin. C'est lui qui trace ce chemin. C'est lui qui trace ce chemin. Il te conduira jusqu'au bord. Il te conduira jusqu'au bord. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Continue. Continue. Il a dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est à, à, à la mort de Lazare qu'il disait ça. Quand Lazare sentait, quand Lazare sentait, quand Lazare sentait, quand c'était plus, quand aux yeux des hommes c'était impossible. Et que la sœur de Lazare a dit, « Mais Seigneur, ça fait plusieurs jours qu'il est enterré. Est-ce qu'il y a encore une possibilité ?» Et Dieu a dit, ne Jésus-Christ a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Adorateur, adoratrice, continue de croire. Continue, continue. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les flots se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet est ce vrai à jamais. Non. Notre Dieu règne encore Notre Dieu règne encore J'ai bâti sur le rocher Conviendra la tempête Ma maison résistera Ma maison est en Jésus la pluie et le vent souffleront. Oh, oh, oh. Alléluia. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Satan même se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Ma maison est en Jésus. Ma maison est en Jésus. Parce que ma maison est en Jésus. Elle tiendra ferme par sa grâce. Et moi, je tiendrai ferme par sa grâce. Mais ma maison est en Jésus. Elle le tiendra, femme, pas sa grâce. Mais ma maison est en Jésus. Elle le tiendra, femme, pas sa grâce. Elle le tiendra, femme, pas sa grâce. Elle le tiendra, femme, pas sa grâce. Elle le tiendra, femme, pas sa grâce. Seigneur Jésus, je te loue et célèbre. Merci, Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Seigneur Jésus, je te loue tes célèbres. Merci, Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Je te loue. Oh merci, mon Dieu. Je te loue. Oh merci mon Dieu. Je te loue.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 Adorateur et adoratrice, des acclamations, des acclamations. Oh, tu fais monter des acclamations devant le trône, devant le Dieu Tout-Puissant, devant ton papa, devant celui-là qui t'aime, devant celui qui te porte, devant ton consolateur, devant ton appui, devant ton abri, devant ton Seigneur, devant ta force. Devant ton bouclier, devant ta gloire, devant ta couronne, devant ton ami, devant ton bouclier protecteur. Tu fais monter des acclamations, des acclamations à notre Dieu, des acclamations à notre Dieu. Seigneur, reçois, reçois, reçois, reçois les acclamations de ton peuple. Oh Seigneur, reçois nos acclamations, reçois notre célébration. Tu es là avec nous, tu es là avec nous. Oh, grand Dieu, merveilleux Dieu, Seigneur de gloire, oh, Dieu infiniment bon, Dieu infiniment grand, notre couronne, notre gloire, notre défenseur, notre appui, notre papa, notre maman, notre conseiller, notre consolateur, notre abrissu, reçois, reçois, reçois, reçois les acclamations, Seigneur, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte qui m'entend, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Sois Seigneur. Je veux t'adorer, oui, t'adorer, bon Dieu. raison de vie et de t'adorer je veux t'adorer Je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, oh Seigneur, quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté. Et que toutes les choses pâlissent à ta lumière, je veux t'adorer. Mon papa, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Quand je regarde ma vie, je ne peux que t'adorer. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné, tu ne nous as jamais abandonné. Quand nous étions à bout, tu nous as portés. Quand nous étions défaillants, Seigneur, tu nous as soutenus. Seigneur, dans l'adversité, tu t'es placé devant nous comme un bouclier. Dans le malheur, tu es là. Dans le bonheur, tu es là. Il n'y a point d'autre Dieu, aussi merveilleux que toi. Jamais personne ne peut m'empêcher de te suivre. Jamais, personne, rien ni personne ne peut m'empêcher de te suivre. Je peux le proclamer. Je peux le proclamer parce que je sais que je peux compter sur ta puissance, sur ta force, sur ta grâce, pour continuer à marcher avec toi, quelles que soient les tempêtes et les adversités de la vie. Alors ce soir, je puis proclamer fort. Jamais, personne ne peut m'empêcher de te suivre, Jésus. Jamais, Personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Jamais personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Dans le malheur, il est là. Dans le bonheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu. Aussi merveilleux que Jésus-Christ. Dans le bonheur, il est là. Dans le malheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu. Aussi merveilleux que Jésus-Christ. Jamais personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Jamais rien ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Aucune épreuve ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Dans le bonheur, il est là.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 dans le désert, il est là, dans l'Eldorado, il est là, il n'y a point d'autre dieu. Aussi merveilleux que Jésus-Christ, dans le dépouillement, il est là, dans l'abondance,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 Jamais personne ne peut nous empêcher de suivre Jésus. Jamais personne ne peut nous empêcher de suivre Jésus. Dans le malheur, il est là. Dans le bonheur, il est là. Dans l'abondance, il est là. Dans le dépouillement, il est là. Dans l'élévation, il est là. Dans le brisement, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu.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 que Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Jamais dans ta parole, tu ne nous as promis une vie sans difficulté, jamais. Tu ne nous as jamais promis une vie sans épreuve, jamais. Tu ne nous as pas promis une vie sans larmes, jamais. Mais ta parole dit, ta parole nous montre, et ta parole nous révèle que dans le désert, tu es là. Dans les difficultés, tu es avec nous. Tu es notre force. Tu es notre appui. Tu es notre secours. Tu es notre consolateur. Tu es notre consolation. Dans le malheur, tu es là. Tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Mais jamais, tu ne nous as promis une vie sans difficulté. Merci éternel, notre appui. Merci éternel, notre force. Jamais Personne ne peut m'empêcher de te suivre. Seigneur, je le déclare parce que je sais que je peux compter sur ta grâce. Seigneur, je sais que je peux compter sur ta fidélité. Je sais que je peux compter sur ta puissance. Pour me faire la grâce de rester ferme et inébranlable, Seigneur, dans la tempête, dans l'orage. Pour me faire la grâce, Seigneur, d'aller jusqu'au bout jusqu'à ce que tu reviennes me chercher, Seigneur, et que je monte, Seigneur, auprès de toi, dans la félicité, dans la gloire. Je peux le proclamer, parce que je sais que je peux compter sur toi. Je sais que je peux compter sur toi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirai à rien de moi. moi je sais en qui j'ai cru car lui je l'ai connu il est toujours avec moi tout au long du chemin étroit Après un premier assaut, il venait de nouveau pour vouloir troubler ma paix. Je lui dirai arrière de moi. Après un premier assaut, il venait de nouveau pour vouloir troubler ma peur. Oh Jésus, je ange.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 tout au long du chemin étroit. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons sans plus tarder, adorateurs et adoratrices, passer à notre temps d'exhortation avant de continuer par la prière. Je voudrais ce soir qu'on puisse échanger sur eux L'intercession, nous le savons tous, nous savons tous ce que c'est que l'intercession, mais il est toujours bon que nous puissions ensemble nous rappeler certaines notions que nous connaissons, mais c'est toujours bon que nous puissions revenir sur ces notions-là avant de prier. Alors l'intercession, c'est quoi? Comme vous le savez tous, l'intercession, c'est le fait pour quelqu'un Excusez-moi, c'est le fait pour euh, quelqu'un de se tenir à la brèche à travers la prière en faveur d'un tiers afin que celui-ci bénéficie de la faveur, de la miséricorde, de l'intervention de Dieu dans sa vie. Et donc, l'intercession est une mission pour le disciple de Christ. Adorateur et adoratrice, l'intercession est une mission pour nous pour nous, adorateurs et adoratrices du Très-Haut. Dieu a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, Matthieu 19, il a dit, Matthieu 19, 19, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, le disciple et le vrai adorateur, c'est celui-là qui ne se tient pas devant le Seigneur, dans ces temps de prière seulement pour demander pour lui-même. Dieu a demandé, Dieu nous a dit de demander, de demander pour nous-mêmes, et c'est tout à fait normal qu'on puisse demander. Mais l'adorateur et l'adoratrice, selon le cœur de Dieu, le disciple, selon le cœur de Dieu, c'est celui-là aussi qui sait profiter de ces temps de prière pour se souvenir de son frère, pour se souvenir d'autrui. Il doit être un instrument de délivrance, un instrument de guérison, un instrument de salut, un instrument vraiment pour eux, les autres. Adorateurs et adoratrices, sommes-nous des intercesseurs? Sommes-nous des intercesseurs? Ce soir, nous allons répondre à quelques questions. Pourquoi intercéder? Comment intercéder? Et pour qui intercéder? Alors, pourquoi intercéder? Pourquoi intercéder? Simplement pour répondre à l'instruction du Seigneur. Vous savez, Dieu nous recommande de nous aimer. Dans le livre de Jean, Jean 13, verset 34 à 35, voilà ce qu'il est écrit. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et donc, intercéder pour son frère, intercéder pour sa sœur, c'est l'aimer. Parce que quand j'intercède, je porte le fardeau de mon frère. Je me souviens de mon frère. Je, je, je, je me mets devant le Seigneur pour mon frère. Je suis sensible à la cause de mon frère. Je suis sensible à ce par quoi mon frère passe. Donc, pourquoi intercéder Parce que c'est une instruction du Seigneur, parce que c'est une recommandation du Seigneur. Dieu me demande d'aimer mon frère, il me demande d'aimer ma sœur. Donc, j'intercède et je démontre par là que j'aime mon frère, que j'aime ma sœur. Pourquoi intercéder Mais pour l'exemple de notre père. Pour suivre l'exemple de notre père, la Bible dit que nous sommes des imitateurs de Dieu. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens Éphésiens 5, verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. J'aime bien la version parole de vie qui dit, vous êtes les enfants que Dieu aime, et bien imitez-le. Vous êtes les enfants que Dieu aime, et bien imitez-le. Vous n'êtes pas sans ignorer, nous ne sommes pas sans ignorer que nous avons un sauveur, nous avons un seigneur qui est un exemple pour nous. Il est un exemple, il est un modèle d'intercession pour nous. Dans le livre de Luc, Luc 23, du verset 31 à 32, le Seigneur s'adresse à Simon et dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, a tes frais. Le Seigneur dit « Satan vous a, vous a réclamé pour vous cribler. » C'est-à-dire Satan a décidé de déverser toute sa colère sur vous, toute sa fureur. Et qu'est-ce que le Seigneur fait Il dit que lui, il intercède pour ne pas que la foi de Simon euh, défaille. Et donc, c'est un verset qui nous prouve vraiment euh, l'importance de l'intercession. L'importance de l'intercession. Le Seigneur lui-même dit que lui, il a décidé d'intercéder pour ne pas que la foi de Simon défaille devant les assauts de l'ennemi. Et le, le Romain 8, verset 33 à 34, vient confirmer cela. Il est écrit, qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc voici deux versets, deux passages qui nous montrent que notre Seigneur était modèle d'intercession. Dieu nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit. Mais malgré ça, la Bible dit qu'il intercède pour nous. Il intercède pour nous, il, est à, il, est, il se tient à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Chaque jour, il se tient là, il intercède pour nous. Mes enfants, mes enfants. quand tu es, tu es, tu es triste, l'éternel intercède pour toi. Quand tu es, tu es malade, l'éternel intercède pour toi. Quand tu es, en tout cas, quel que soit... Euh, « Ce par quoi tu passes, le Seigneur intercède pour toi. » Et donc notre Dieu est un modèle d'intercession. Sommes-nous des intercesseurs, adorateurs et adoratrices? Sommes-nous des intercesseurs? Comment nous devons intercéder? Pour intercéder, il faut que nous soyons touchés par la situation de notre frère. Vous savez, quand on n'est pas touché, on ne peut pas intercéder. Ou qu'est-ce qu'on fait On le fait par, euh, par euh, les, je veux dire, par, ça, ça devient juste, euh, c est, c est, c est, ça devient une formalité. Seigneur, c'est-à-dire, bon, euh, ça devient une formalité où on le fait pour se donner bonne conscience. Mais quand on est touché par la situation de notre frère, quand on est touché par la situation de notre soeur, vraiment son fardeau là, on le porte. On le porte. Donc comment intercéder Il faut être touché et il faut être déterminé. Vous voyez, faisons comme eux. Ces, ces, ces personnes euh, dont la Bible relate l'histoire dans le livre de Luc, Luc 5, verset 17, la Bible dit qu'un jour Jésus enseignait. Il enseignait des pharisés, il enseignait des docteurs de la loi qui étaient assis là, qui étaient venus. La Bible dit que tout le village de Galilée, tous les villages, pardon, de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, étaient là, étaient rassemblés. Et le Seigneur enseignait. Et des miracles se faisaient. Beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Et la Bible dit que des gens portaient un, sur un lit un homme. Cet homme était paralytique. Et ils cherchaient à le faire entrer et à le placer sous le regard du Seigneur. Et ils ne savaient pas par où passer pour présenter cet homme-là au Seigneur. À cause de la foule. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils ont décidé... Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont décidé de monter d'aller sur le toit et c'est par le toit là qu'ils ont fait descendre le malade toujours sur le lit, ils ont fait descendre le malade devant le Seigneur et la Bible dit, voyant leur foi j'aime ce passage, voyant leur foi qu'est-ce que Jésus a regardé Jésus n'a pas regardé le paralytique, il n'a pas regardé euh, la maladie il n'a pas, c'est pas sa compassion n'est pas allée je veux dire la, la chose que Jésus a regardé c'est qui a touché Jésus, ce qui a marqué Jésus c'est la foi de ces hommes, ces hommes là qui ont été touchés par la situation de leur de de de, de, de peut-être c'était peut-être leur frère leur ami je sais pas, mais ils ont été touchés et rien ne les a arrêtés, rien ne les a arrêtés ni la foule ni le risque de de d'augmenter de sur le toit. peut-être de de, de tout le, le, les risques que ça, ça, ça ça ça ça représentait ils sont partis. Et la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont envoyé vers Jésus quelqu'un qui était pécheur. Quelqu'un qui était pécheur. Un pécheur. Jésus a d'abord regardé l'acte qui était posé par ces hommes-là. Et Jésus a commencé d'abord par pardonner les péchés de ce monsieur. Et puis après, au verset euh, 24, la Bible dit que voilà ce que Jésus dit. Il dit Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en allant dans sa maison, glorifiant Dieu. Glorifiant Dieu. Adorateur et adoratrice, est-ce que, comme ces hommes-là, tu es déterminé pour la cause de ton frère Est-ce que la situation de ton frère te touche Est-ce que la situation de ton frère te touche est-ce que tu portes le fardeau de ton frère, de ta sœur Est-ce que comme eux, tu es déterminé Est-ce que comme eux, tu, tu, ne, tu ne regardes aucun obstacle Est-ce que leurs conditions te touchent tellement que tu es prêt à prendre un, tout, enfin, les risques Je ne sais pas s'il si il faille que je parle de risques, mais est-ce que tu es prêt à t'investir À t'investir jusqu'à ce que leurs conditions changent, adorateurs et adoratrices. Sommes-nous des intercesseurs? Sommes-nous des intercesseurs? Comment nous devons intercéder? Avec ferveur. Dans le livre de Jacques, Jacques 5, verset 16, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que quand nous commençons à intercéder, est-ce que c'est est juste euh, par formalité, par formalisme, pardon est-ce que c'est avec ferveur? Est-ce que c'est avec ferveur? La Bible dit que la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Frère, ta prière est efficace. Adorateur, ta prière est efficace. C'est la Bible qui le dit. Moi, à un certain moment, j'avais je, je, du mal à intercéder parce qu'il y a des... De, y a, y a, y a, bon, je veux dire, quand j'intercède, ce qui me bloquait, c'était que j'ai eu à intercéder pour certains sujets et les choses ne sont pas passées euh, comme moi je le souhaitais. Donc parfois ça m'a un peu refroidi. Parfois ça m'a refroidi. Mais je bénis le Seigneur qui nous interpelle par, par, par ce message. Euh, nous, notre rôle c'est de prier, notre rôle c'est d'intercéder. Le Seigneur c'est lui qui décide de la suite, c'est lui, lui qui décide de... De, de comment est-ce qu'il va agir, de comment est-ce qu'il va réagir par rapport à la prière que nous lui adressons. Mais nous, notre rôle, c'est d'intercéder et d'intercéder avec faveur. Et même si, avec faveur, pardon, et même si Dieu n'a pas répondu comme nous on entendait, Dieu a quand même répondu. Ce que Dieu a fait, c'est la réponse à nos prières. Parce que le choix lui appartient. Parce que le choix lui appartient. Et parce qu'il est Dieu. Ça ne doit pas nous refroidir dans l'intercession. Si vraiment, je veux dire, c'est ce qui se passe. En enfin, fait, moi, c'était le cas, hein, jusqu'à ce que le Seigneur m'intercède. Donc, si c'est le cas pour toi, mon frère, si c'est le cas pour toi, ma soeur, relève-toi et sois un intercesseur, adorateur et adoratrice. Soyons des intercesseurs. La prière fait vendre juste à une grande, à une grande efficacité. Comment nous devons intercéder Avec persévérance. Dans le livre de Colossiens, Colossiens 4, verset 2, il est écrit « Persévérez dans la prière ». Veillez-y avec action de grâce. Pour qui nous devons intercéder? La liste n'est pas exhaustive, mais je veux citer, je veux juste euh, donner quelques exemples. Pour qui nous devons intercéder? Nous devons intercéder pour nos proches, notre famille, nos amis, nos collègues, etc. etc. J'ai été marqué par un passage biblique, c'est dans le livre de Nombre, Nombre 14, verset 11 à 20, euh, Moïse, intercédant pour le peuple d'Israël. La Bible dit que le Seigneur hum, s'est mis en colère contre ce peuple-là. Et voilà ce que le Seigneur dit à Moïse. Il dit, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de ce peuple-là, ce peuple-là continue à me mépriser. Je vais exterminer ce peuple-là. Et toi, Moïse, je vais faire de toi une grande nation. Et puis Moïse commence, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, Moïse commence à parlementer avec Dieu. Seigneur, pardon. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Moïse trouve les paroles, Moïse trouve les paroles, Moïse trouve les mots. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Il rappelle au Seigneur sa parole. Seigneur, tu as dit, tu as dit que tu es le Dieu qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. Pardon, que tu es le Dieu qui pardonne l'iniquité et la rébellion. Oh Dieu. oh Dieu. Et puis dans le, oh, oh, oh, chose, dans le verset 19, il dit, Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Seigneur pardonne. Seigneur pardonne. Seigneur pardonne. Et puis, oh, au oh, verset 20, voilà ce qu'il est écrit. Il est écrit, et l'Éternel dit, Je pardonne comme tu me l'as demandé. Moïse. Je pardonne comme tu me l'as demandé. Ce que tu as dit là, Moïse, j'ai entendu. Comme tu me l'as demandé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Moïse, Dieu pardonne comme Moïse lui a demandé. Frère, ta prière fervente a une grande efficacité. Ta prière, sœur, ta prière fervente a une grande efficacité. Donc, nous devons euh, intercéder pour nos proches. Nous devons intercéder pour l'environnement dans lequel nous évoluons. Notre pays, notre quartier, notre ville, l'entreprise dans laquelle nous travaillons, etc. etc., etc., etc., etc. Dans le livre d'Esaïe, 59 verset 15 à 16, oh, voilà ce qu'il est écrit. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal, Dieu regarde Dieu regarde la nation, il regarde ce qui se passe dans la nation. Et puis voilà la parole qui sort, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il se s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dieu, la, Bible, il, la Bible dit Dieu, il voit qu'il n'y a, qu a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. La justice n'est plus dans la nation. Le misérable, le, le, le, le, celui qui, qui, qui s'éloigne qui du mal est dépouillé. Le faible est dépouillé. Il n'y a pas de justice. La nation euh, est, est sens dessus, sens dessous. Et Dieu s'étonne que personne n'intercède. Il s'étonne que personne n'intercède. Frères, sœurs, adorateurs et adoratrices, est-ce que nous portons notre environnement dans l'intercession, notre pays, notre quartier, notre ville, l'entreprise dans laquelle nous travaillons? Pour qui nous devons intercéder? Pour l'Église! Pour l'Église! Pour l'Église, quand je dis l'Église, c'est toute l'Église de façon générale, tout ce qui concerne l'Église, qu'il s'agisse de l'Église locale, qu'il s'agisse de l'Église universelle, de l'œuvre de Dieu, des chrétiens, de nos frères et sœurs en Christ, des serviteurs de Dieu, adorateurs et adoratrices. Le serviteur que Dieu a établi sur toi, la servante que Dieu a établi sur toi, ton pasteur, le prophète qui te suit, est-ce que tu intercèdes pour lui Est-ce que tu intercèdes pour lui est-ce que tu le portes en prière Est-ce que tu intercèdes pour lui jour et nuit Peut-être pas jour et nuit. Est-ce que tu as des temps de jeûne pour lui Est-ce que tu le soutiens dans la prière Est-ce que tu le soutiens dans la prière Paul Paul a lancé ce cri là aux Thessaloniciens. Dans, dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 5, il donne des recommandations, des salutations. Il dit beaucoup de choses pardon, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Il dit beaucoup de choses. Il les exhorte, il les encourage. Il dit par exemple, soyez en paix entre vous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Priez sans cesse, soyez toujours joyeux. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophètes. Il continue, il continue, il dit, il dit des choses. Il dit, et puis au verset 25, il dit, frère, priez pour nous. Comment une complainte, Frère Priez pour nous, le grand Paul, l'apôtre infatigable, celui-là qui était sur le terrain, jour et nuit, pour la cause de l'évangile. Il écrit à ses frères, il leur donne des recommandations, des instructions, et parmi ces recommandations, il dit frère, comme un cri, frère, priez pour nous, priez pour nous. Comme pour leur dire, nous nous sommes sur le terrain, nous nous sommes sur le terrain, nous sommes une équipe. Pendant que nous sommes sur le train, pendant que Dieu nous a appelés pour l'évangélisation, pendant que Dieu nous a appelés pour, euh, euh, pour être pasteurs, pendant que Dieu nous a appelés pour, euh, pour être vos leaders spirituels, vous, vous, vous priez. Nous sommes une équipe. Parce que nous nous sommes au, fond, au, au, au, au front et que vous vous priez, alors nous sommes une équipe gagnante. Alors nous sommes une équipe gagnante. Donc il dit, frère, priez pour nous. Frères, priez pour nous. Frères, priez pour nous. Est-ce que tu soutiens ton pasteur Est-ce que tu soutiens l'Église de Dieu Dans le monde, les chrétiens sont persécutés. Nos frères se sont persécutés pour leur foi. Des pasteurs sont égorgés. Des pasteurs sont égorgés. Oh Seigneur Des enfants sont décapités pour leur foi. Pour leur foi. Est-ce que nous nous souvenons de l'Église persécutée est-ce que nous nous souvenons de notre église locale? Sommes-nous des intercesseurs, adorateurs et adoratrices? Sommes-nous des intercesseurs? Nous devons prier pour tous les saints et nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Il est écrit dans le livre de Luc, Luc 6, verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc nous devons aussi prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est une recommandation de Dieu. Nos proches, oui, notre église no, et notre environnement, nous, nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Est-ce que tu pries pour celui qui te maltraite, adorateur et adoratrice? Intercédons, soyons des intercesseurs. Je pense que Dieu ne parle pas en vain. Je pense que si Dieu nous parle, c'est parce qu'il veut réveiller la flamme de l'intercession. Dieu voudrait que euh, nous soyons des adorateurs et des adoratrices, mais que nous soyons aussi des adorateurs et des adoratrices des adoratrices, euh, intercesseurs et intercesseuses. Que nous puissions intercéder les uns pour les autres, les unes pour les autres. Que nous puissions intercéder, avoir les genoux à, à terre pour crier à l'éternel, porter euh, l'œuvre de Dieu devant l'éternel, porter nos proches devant l'éternel, porter notre pays devant l'éternel, porter notre famille devant l'éternel. Quand nous avons autant de prière que dans ce temps de prière-là, qu'il y ait un temps dévolu à l'intercession, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Parce que notre, nous allons prier. Euh, le premier sujet que je voudrais nous, que je, pour lequel je voudrais qu'on prie, nous allons passer un temps de répentance. Euh, Dieu nous a parlé à tous, Dieu nous a parlé à tous. Si tu sens que Dieu t'a parlé et que vraiment tu, tu sens dans ton cœur que tu dois intercéder, tu penses que le Saint-Esprit t'a interpellé, tu vas prier et demander pardon. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Parce que nous n'avons pas été les intercesseurs que tu aurais voulu que nous soyons. Euh, fais de nous des intercesseurs, fais de nous des intercesseurs, que nous puissions nous soutenir, que nous puissions soutenir ton œuvre, que nous puissions soutenir euh, les serviteurs de Dieu, que nous puissions soutenir l'Église, que nous puissions soutenir la nation, notre famille par l'intercession. Nous allons prier. Euh, pour que Dieu nous donne un cœur d'intercesseur. Seigneur, je bénis ton nom. Donne-moi un cœur d'intercesseur. Donne un cœur d'intercesseur à mon frère. Donne un cœur d'intercesseur à ma sœur. Nous allons prier pour que nous soyons euh, des intercesseurs qui intercèdent avec ferveur, ferveur euh, qui prient avec détermination et qui prient avec persévérance. Seigneur, Seigneur nous voulons être des intercesseurs euh, qui ne se découragent pas quelles que soient les circonstances. Mais nous voulons continuer dans l'intercession. Même si nous ne voyons rien, même si nous ne comprenons rien, nous ne voulons pas lâcher prise. Nous voulons intercéder pour nos frères, nous voulons intercéder pour nos sœurs. Donne-nous d'être des intercesseurs déterminés, donne-nous d'être des intercesseurs persévérants. Donne-nous d'intercéder, de prier, de jeûner pour nos frères, Seigneur, parce que c'est ça l'amour. Et nous allons enfin prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous allons demander au Seigneur de nous donner aussi, chaque fois que nous sommes maltraités, chaque fois que nous sommes blessés, chaque fois que nous sommes frustrés, euh, que nous puissions vraiment intercéder pour ceux qui nous maltraitent. Seigneur, donne-nous la force chaque jour de prier pour ceux qui nous maltraitent. Donne-nous la force chaque jour de prier pour ceux qui nous maltraitent. Donne-nous la force de prier pour ceux qui nous maltraitent. Je voudrais vraiment ce soir crier à toi. Tu sais celui-là qui s'est positionné en adversaire, tu sais celui-là qui s'est positionné euh, comme méchant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Donne à ma soeur la force d'intercéder pour lui. Moi-même, j'intercède pour tout cela. J'intercède pour tout cela. Pas pour qu'il meure, Seigneur. Pas pour qu'il soit détruit. Mais pour qu'ils aient la grâce de te connaître. Parce que c'est parce qu'ils ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils qu se conduisent comme ça. Quand un cœur te connaît, quand un cœur est restauré, quand un cœur est racheté, Seigneur, il te sert. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Que Dieu vous bénisse, adorateur et adoratrice. Passez une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Et à demain. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Vous avez donné de votre temps pour, euh, pour euh, célébrer le Seigneur, pour le louer et pour le prier. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.